Tu as des soucis d'organisation Viens découvrir les outils pour être plus efficace et productif. Il y a quelques années, en m'inspirant du succès de Tim Ferriss, de Steve Jobs et de bien d'autres entrepreneurs, j'ai créé une méthode pour moi pour être plus efficace dans mon business et dans ma vie perso. Une méthode que j'enseigne désormais. Elle se décompose en quelques étapes simples que vous pouvez apprendre en 90 minutes top chrono. Tu apprendras à développer un mindset de réussite simplifier tes tâches et les automatiser. Gérer tes peurs et tes émotions. Communiquer avec efficacité. Après ces 90 minutes de formation, tu obtiendras également une liste des meilleurs outils pour être plus productif. Tu apprendras à travailler de n'importe où et gagner de l'argent sans t'épuiser la tâche. Tu apprendras à vivre mieux en travaillant moins et de façon plus efficace. Je suis Gilbert. Pendant 10 ans, j'ai créé et revendu 3 startups. Depuis 2015, je suis formateur et coach auprès d'entreprises et d'écoles supérieures. J'ai formé et accompagné une centaine d'étudiants et d'adultes. Inscris-toi dès maintenant pour participer à la prochaine session de cours. À bientôt.